Depuis 1875, Lucly fait rimer qualité de l'enseignement avec qualité de vie. Ces deux campus, situés en plein cœur de Lyon, sont des lieux propices aux études supérieures et à une vie universitaire riche grâce à six pôles facultaires. À la rentrée 2020, Lucly s'installe à Annecy avec sa faculté de droit et son école de management, l'ESDES, membre de la Conférence des Grandes Écoles. En sus de leur formation, elles ouvriront ensemble le nouveau bachelor droit et management. Dès 2021, le nouveau campus ucli Alp europe ouvrira ses portes. L'ESDES complétera alors son offre de formation avec le Bachelor in Business. Situé à 10 minutes du lac, au cœur d'un environnement d'exception, il offrira à ses étudiants un cadre idéal pour suivre leur formation. Entre lac et montagne, proche de la Suisse et de l'Italie, il sera ancré dans un environnement dynamique et attractif. Pour ceux qui souhaitent intégrer une faculté de droit à forte dimension internationale et devenir acteur du développement de la société. Pour ceux qui veulent rejoindre une grande école de commerce engagée, l'ESDES, favorisant l'émergence d'une économie responsable au sein d'un monde globalisé et numérique. L'UCLI à Annecy, c'est un partenariat concerté avec l'USMB, une nouvelle offre d'enseignement supérieur pour renforcer la capacité d'accueil de son territoire. Une mise en réseau de ses nombreux partenaires socio-économiques et un rayonnement international avec 294 universités partenaires dans 61 pays différents. Des valeurs humaines, d'éthique et d'ouverture qui sont le fondement de son identité des dizaines de milliers d'anciens qui font la force de son réseau d'alumni. L'UCLI donne vie aux compétences à Lyon et maintenant à Annecy. Informations et admissions sur le site www.ucli.fr